Bienvenue dans Quick Access. Je suis votre assistant digital et je vous assisterai dans toutes vos applications et processus. Il vous suffit de cliquer sur l'orange, ici, en bas dans la barre des tâches. Je vous fournirai des informations et des instructions utiles sur vos tâches actuelles, avec une assistance spécifique relative à vos logiciels et à vos processus, lorsque Sync est activé, même si vous effectuez d'autres tâches. Vous pouvez également effectuer une recherche manuelle. Je ne propose pas encore de solution à votre problème Alors, en un clic, je peux aussi chercher pour vous dans d'autres sources, parce que je suis votre principal accès à toutes les sources de savoirs associés. Vous avez des idées, des compléments ou des suggestions d'amélioration Dites-le moi Partagez vos connaissances et accompagnez vos collègues. Chacun peut facilement diffuser un contenu utile via un lien, qu'elle vienne de vous, du service support ou de vos collègues. Si votre logiciel comporte de nouvelles fonctionnalités ou si des changements ont été apportés à vos processus, mes notifications push vous en informeront immédiatement. Je vous indiquerai également les règles que vous devez respecter. Allons-y Cliquez sur l'orange et soyez « On ».